J'étais un vampire qui s'appelait Anna, j'étais libraire, libraire dans le monde de vampires Et euh, en gros l'histoire c'est que j'ai été un gros chat, très très gros chat Qui était très intimidant qui s'appelle Liberté, libreté, pardon, déjà je me trompe, libreté. Et avec, on avait la chance d'avoir le créateur du jeu qui était présent parmi nous ce soir, donc ça, ça change beaucoup de choses, on voit bien le côté expérimental de la bibliothèque. Et euh, avec un maître de jeu qui s'est improvisé en plus, donc on pouvait dire que c'était un peu dangereux, mais j'ai joué une petite fille de 6 ans qui se retrouve euh, transportée, sans qu'elle ne sache vraiment pourquoi, dans une. Dans un monde où il pleut, tout est gris, tout est triste, et elle arrive entourée d'autres enfants. Et euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir un, un garçon moi qui m'a pris sous son aile, qui m'a protégé, et heureusement, parce que j'étais extrêmement angoissé. J'avais un petit ours en peluche dans mes bras, mais euh, malheureusement, à un moment donné, il y a des plus grands qui m'ont volé. Et euh, rapidement, s'est aperçu que ce monde était extrêmement dangereux, avec des monstres qui nous menaçaient sans cesse. Euh, et j'ai même, personnellement, j'étais assez angoissé. D'ailleurs, dans le système de jeu, cette angoisse pouvait s'exprimer sous forme de billes, enfin bref, un système de jeu qui permettait de, de vivre cette angoisse et ensuite de la transformer en quelque chose de beaucoup plus intéressant. Du coup, on a joué à un jeu de rôle avec des zombies, un peu apocalypse, et on était jumeaux. Donc du coup, moi euh, j'étais un mec, elle était une meuf. Je m'appelle Méve. Moi c'était Dipper. Euh, euh, Falls J'étais déjà mort mais <rire> enfin, déjà mordue Elle m'a rien dit d'ailleurs. Elle était déjà morte au début. Mais je l'ai su qu'à la moitié de partie. Bref, on a buté des zombies, on en fait On, a on, a, a, survie, on, en on arrivait quoi. dans une maison. Voilà. On a arrivait dans <rire> une maison et il y avait un mec il était trop baraque et euh, il se prenait pour euh, le colonel Riley mais en mode. Euh, Garde Vietnam Voilà, voilà. Et oh, ensuite, oui, on, on, on, et ensuite on a, on a découvert habitus. ça, on a découvert une femme attachée à un lit en mode... Euh, hein Donc on voyait vraiment qu'il était pas net. Puis ensuite elle a découvert des cadavres dans sa cave, sa famille, entre parenthèses. Voilà <rire> Ok, bref, conclusion, on est devenus des zombies et on a et tué on mort. Voilà. Et j'ai tué le vieux, je suis fière de moi. <rire> bah, moi dans ma partie j'étais l'enfant bizarre. Euh, très content de pouvoir avoir enfin des, des, des amis, mais à la fois très bizarre et parfois les amis me, me comprenaient pas trop mais au final euh, on a quand même fini la partie tous ensemble et on a joué, c'était très bien notre, euh, notre super commandant de bord a décidé de ramener une bestiole bizarre, une boule de chair qu'il avait vu traîner dans l'espace. Donc euh, bien sûr ça a mal tourné, il s'est fait bouffer le bras, puis il s'est barré. On s'est retrouvé dans le vaisseau qui est passé en mode d'autodestruction pour panne de courant. 15 minutes <rire> Donc euh, voilà, on... avec un groupe d'autres survivants, on a dû essayer de rejoindre la capsule de sauvetage. Donc euh, en récupérant un peu de matériel en chemin, par exemple du, ma... <rire> du matériel de soins ou au moins un globe que j'avais réussi à cacher dans un, dans un bac de laitue. <rire> C'est assez utile. Euh, et donc on s'est retrouvé face à un crabe, un crabe géant qui a arraché le bras de notre médecin. Puis qu'on euh, qu a réussi à... Non, j'ai raté. On a pas réussi. <rire> ah non, on n'a pas réussi. Donc on a, on a fait une, une partie où nous étions tous des tueurs en série. J'étais donc un écorcheur qui volait la peau des gens euh, afin de, de s'en revertir. Donc à chaque fois, j'étais un une nouvelle personne, avec une nouvelle peau et euh, c'est très mal terminé pour moi car j'ai été tué par un autre tueur en, en série qui était en fait un parasite qui habitait dans une peau euh, dans une peau que je convoitais donc voilà, c'est très mal terminé pour moi et c'était très sympa à je... jouer. Les joueurs ne sont pas méprisables, ils sont plutôt méprisants envers moi alors que je leur donne beaucoup d'argent et beaucoup de points d'expérience. <rire> Toutefois, leur nullité, et surtout certains, euh, permet de beaucoup rigoler. Donc on passe des très très bons moments euh, à tuer des monstres.